Le module texte de Divi est le module le plus utilisé pour créer une page web. Nous allons partir d'un template Divi, déjà prêt. Je vous rappelle que lorsque vous créez une page ou un article, vous avez des sections qui sont ici en bleu. Ensuite, vous avez des lignes qui sont en vert. Et ensuite, vous pouvez intégrer du texte à l'intérieur de colonnes. Donc il y a une seule colonne à l'intérieur de cette ligne. Pour créer du texte, il faut cliquer sur « Plus ». Et taper texte et cliquez sur l'icône texte là vous allez taper votre texte qui va venir immédiatement s'ajouter sur le site web vous pouvez partitionner votre texte en plusieurs titres et sous titres par exemple ce titre vous allez le sélectionner en h2 alors généralement le h1 c'est le titre de la page en H2, c'est un sous-titre, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le sous-titre est déjà pré -programmé. Vous avez la, la, sur la droite un onglet qui est texte, dans lequel vous pouvez intégrer de l'HTML. En dessous, vous pouvez faire un lien sur le module. Mais éventuellement, vous pouvez aussi prendre une partie ici et intégrer du texte. Comme avec un éditeur de texte classique. Vous pouvez intégrer du fond dans le module. Donc, par exemple, on peut mettre le fond en rouge ou en orange. On peut mettre des étiquettes d'admin. Alors, l'étiquette admin, c'est texte, mais on peut aussi différencier chaque module de texte par une étiquette admin différente. Vous avez trois onglets, le contenu qui vous permet d'intégrer le contenu et le style qui va vous permettre de paramétrer le style. Donc Dans le texte, vous allez aligner votre texte à gauche, à droite. Vous allez utiliser une police de caractère qui est plus ou moins différente. Ici, vous allez mettre en italique tout en capital ou uniquement la première lettre en capital ou en souligné. Vous allez utiliser une couleur de texte qui va être blanche exemple donc j'ai changé ici à l'intérieur le texte dans le module on va pouvoir agrandir ou diminuer la taille du texte on va pouvoir créer des espaces entre les lettres la hauteur de la ligne la taille du texte on va pouvoir paramétrer les titres et les sous titres différemment avec ici le h1 le h2 que nous avons sélectionné donc il est toujours en noir, mais on peut le mettre par exemple en jaune, ou en vert, ou en rouge. On peut changer les paramètres généraux du texte. On va pouvoir créer une hauteur minimum, une hauteur maximum. On va pouvoir créer aussi une marge. Une marge en haut, en bas, à gauche, à droite. Et une marge interne, en haut, en bas, à gauche et à droite. On va pouvoir créer une bordure. Donc là, on crée un arrondi de la bordure. Vous voyez qu'il y a l'arrondi sur le module. Et ensuite, on va créer une largeur de bordure, de 4 pixels par exemple, et on va choisir la couleur. On va pouvoir sélectionner une ombre. On va pouvoir mettre des filtres au module. Ici, on va pouvoir transformer, c'est-à-dire déplacer d'un point A à un point B le module. Et là, vous pouvez mettre des animations avec des scripts qui sont déjà tout prêts, à utiliser avec modération pour pas que votre site web soit un feu d'artifice. Ensuite, dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir mettre l'idée, le CESS, les classes, pour les, pour les techniciens, plein d'autres paramètres. Lorsque vous êtes en mode création, vous avez la possibilité de revenir sur le module en cliquant sur la roue crantée. Avec cette icône, vous pouvez dupliquer le module. Avec cette icône, vous allez... Enregistrer votre module dans la bibliothèque. Avec celui-ci, vous allez le supprimer. Et là, vous allez aussi avoir des options de sauvegarde dans la bibliothèque de test AB testing de définir les valeurs par défaut du texte dans l'ensemble du site si vous souhaitez. Cette poignée vous permet de déplacer le module en dessous, en dessus, ou à l'endroit que vous souhaitez. Retrouvez le lien Divide à la description de la vidéo ainsi que dans l'article de monrepondeurautomatique.com slash blog. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo.